Le bison de Katharina Valks Billy et son père décortiquent tranquillement des noisettes fraîches. « Papa, c'est quoi cette corde-là au clou ?» demande Billy. « Cette corde ?» répond son père. « C'est mon lasso !»« Je peux l'essayer ?» demande Billy. « Si tu veux, » dit son père. « Un bon cow-boy, comme moi, peut capturer n'importe quel animal avec un lasso !»« Ah oui Même un bison ?» Demande Billy. Son père lève les yeux au ciel. Un bison Il ne faut pas exagérer. Le jour où un hamster attrapera un bison au lasso, je mangerai mon chapeau.